Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Euh, cette semaine j'ai eu envie de vous faire une petite reco, parce que je suis en train de lire un livre que je trouve extrêmement passionnant, et je trouve qu'il est un petit peu encore en rapport avec euh, mon actualité personnelle, parce que c'est un film qui fait directement écho à un cinéaste qui a été dans mon flop de l'année 2022, euh, ça m'avait d'ailleurs beaucoup peiné de devoir le mettre dans un flop, mais c'était un peu obligatoire. Euh, ce bouquin s'appelle « Mes héros comiques », entretien avec un nombre incalculable d'artistes comme Harold Ramis, Ben Stiller, Jim Carrey, Lena Dunham, Amy Schumer, Martin Sheen, Martin Freeman, enfin, un nombre incalculable d'auteurs que je trouve particulièrement passionnants et de mecs de la comédie qui ont apporté énormément de choses au cinéma américain et à la scène comique américaine. Et en fait, forcément, si vous suivez mes top et flop, vous savez très bien pourquoi je le lis. Euh, déjà parce qu'il m'a été offert par ma belle-sœur à Noël et je l'en remercie. Et aussi parce que c'est écrit par Judas Pato. Et Judas Pato, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup attristé l'année dernière puisqu'il a livré La Bulle, qui est sans le moindre doute son pire film. Euh, et un de ces moments de cinéma où je me suis demandé ce qu'un auteur... Euh, pouvait atteindre comme limite lorsqu'il ne sait plus quoi raconter. Parce que, c'est bon de le savoir, mais dites-vous que Giuda Patos a toujours été un cinéaste, et j'en avais déjà parlé à l'époque où j'avais fait son portrait, c'est un mec qui parle de lui. Et quand il ne parle pas de lui, il demande à des auteurs de l'aider à parler un petit peu d'eux. C'est-à-dire que les trois quarts de ses films évoquent des sujets qui sont plus ou moins reliés à sa personne. Et quand c'est pas plus ou moins relié à sa personne, c'est relié à un concept qu'il est capable d'amener correctement au cinéma parce que ça a une attache au réel. Alors la bulle faisait clairement office de prolongation un petit peu de ça, puisque ça parlait du réel. Mais ça ne parlait pas de lui. Et à partir de là, c'est là en fait qu'on se rend compte que la bulle s'était à être un échec. Parce que vous regardez tous ces autres films, les films de Judas Pato, ils sont géniaux. Vous regardez En Clock Mode d'Emploi, vous regardez 40 ans toujours plus haut, vous regardez Funny People, vous regardez Crazy Amy, vous regardez The King of Staten Island, vous regardez chacun de ces films, Judas Pato est un mec qui parle avec sensibilité de l'humain en plein questionnement. Que ça soit l'humain en plein questionnement, euh, tout simplement sur la vacuité de sa vie, dans Funny People par exemple, que ça soit l'humain face à la fatalité de devoir accepter qu'il vont avoir un enfant, en Clock Mode d'Emploi, que ça soit l'humain qui a peur de tomber amoureux parce qu'il a peur du sexe, 40 ans toujours puceau, c'est un mec qui parle toujours de l'humain face à une confrontation. Ce bouquin met parfaitement en relief ça, puisque j'en ai appris beaucoup plus avec ce livre qu'en plusieurs années de visionnage de films et d'interviews sur Duda Pato. Duda Pato, c'est un mec qui est vraiment attaché à l'idée de famille. Mais au-delà d'être attaché à l'idée de famille, c'est un mec qui est passionné par son travail, et tellement passionné par son travail qu'il ne peut pas s'empêcher d'y mêler sa vie privée. Ce qui peut l'amener à s'engueuler régulièrement avec sa femme, Leslie Mann, qui est également en tête d'affiche de quasiment tous ses films. Dans tous ses films, quasiment, il y a Leslie Mann, Et Leslie Mann est le love interest, ou si elle n'est pas le love interest, elle est un personnage tout de même très accroché au héros central dans chacun de ses films. C'est dans ces moments-là que Judah Pato est le plus fort. C'est quand il arrive à équilibrer son envie de cinéma, et également son envie d'être tellement accroché au réel qu'il doit parler de lui. Et tout ça ressort dans ce bouquin que je vous conseille très fortement de lire si vous avez l'occasion, parce que réellement, mes héros comiques par Judas c'est une pépite, c'est un excellent livre, et c'est... En fait, c'est foutu, pour vous donner un ordre d'idée, comme une série d'entretiens. C'est vraiment, on a le nom de la personne avec qui il est, on a le nom du sujet, on a la date, et débrouillez-vous, vous allez avoir une thématique qui va être abordée. C'est génial, ça va tout simplement de son rapport avec sa vie privée, à comment est-ce qu'on fait de la comédie lorsqu'on doit se réinventer, notamment avec Jerry Schoenfeld avec qui il fait quand même pas mal d'entretiens qui vont justement brasser un petit peu toutes ces années de comédie. D'ailleurs, ça ouvre sur un entretien qu'il a fait lorsqu'il avait 15 ans avec lui et qu'il était en train d'être étudiant et qu'il bossait dans une petite radio. C'est assez génial parce que du coup, on a une temporalité assez vaste qui permet de comprendre plein de choses, à la fois sur Judas Pato, mais également sur ces grands héros comiques qui ont forgé sa manière de voir la comédie. Je vous le conseille très fortement, c'est chez Capricci, si vous avez l'occasion de vous le procurer. Euh, et puis voilà, ce sera la fin de cette petite carte blanche, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas, carte blanche, bah, si j'en parle, j'en eh en ai envie, donc je le fais.